Bonjour à tous, et à toutes aussi parce que... Bienvenue dans cette ouverture de Teenbox 2021, on les attendait, enfin moi je les attendais principalement parce que j'aime beaucoup les Teenbox, Bon, on s'en est pris 5, 5 dit et il y a des magnifiques petites trouvées à l'intérieur comme le fameux TTT, et euh, bon, après il y a Zeus aussi que je recherche, et surtout Crossout, la nouvelle petite tueuse de Entrap et autres, même si il y a des bas, mais euh... On va voir ce qu'on va avoir dedans. Et euh, le Melfi, je aussi, mais ça devant le Melfi. Vous savez très bien que le Melfi et moi, c'est. <rire> et c'est parti pour la première boîte. Bon bah comme toujours, on ne savait pas de cartes promo. Hein. Ça, on était au courant malheureusement que les cartes promo, c'était moi Bon bah on est parti pour le premier. Si jamais je sors une dinguerie très trop beau pour être vrai, mais on a le droit d'espérer. On, on, on confond. On commence avec l'artisan des profondeurs. Celui de Doyon Inister, descendante de, de Torpy, malédiction du dragon, le dragon maudit, ordre du diapason, soldat Gaia, le chevalier implacable, avancée lourde, ok, première euh, super, membre du tour pot artiste, deuxième super, et Ariel, marionnette de l'ombre, Naël en ultra. Contact AI en ultra, et Raviel, empereur des fantasmes, oh. alors je crois que c'est, alors c'est bizarre, je sais pas du tout c'est quelle rareté, je crois que c'est une des raretés qui cote à mort, mais je suis pas sûr, <rire> là pour le coup je sais pas, il me semble que si, euh... enfin qui cote à mort, c'est bizarre parce que le monstre en lui-même ne brille pas, mais le fond, tout le reste brille, on dirait une sorte de secret un peu bizarre. Ensuite, Cité du Monde Virtuel. Oh là, il y a eu une misprint sur le Kowldon. Qu je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. C'est dégueulasse. Euh, Corne d'oliphant. Maison pour Melfi. Voilà, je suis content pour Melfi. En vrai, non, parce que c'est pas une carte vraiment qui est très dans Melfi. Ange déchu, euh, Nergal. Cloche lien. Inezumi, un habit. Et euh, capitaine, Olivier, chevalier noble. Pour le deck Infernoble. Un deck que je n'ai pas particulièrement dans mon cœur, parce que c'est un deck qui m'a souvent poutré. oui. Bon, je joue ma Ensuite, nous avons Goki le puissant ogre, rituel d'AI, Dinister, Patronus artisan Sorcière, bon, c'est pas mal pour ceux qui veulent jouer Artisan Sorcière. Requin lanterne, malédiction, Kujikuri, ouvoie, boucle, obsédée, ah, avancée lourde à nouveau, donc en super. Oh Capitaine Roland Chevalier faire Noble en super aussi. Et Dogmatica Nexus en ultra, ainsi que Dogmatica Théo, le point de fer en ultra, et en secret, Maim du monde virtuel Lulu. Ouais. Chevalier du raid, en vrai, en vrai franchement, c'est pas ouf quoi. Éveil des possédés, parce que pour moi, le je... monde virtuel, je suis pas... C'est un mec que j'ai dans mon cœur, bon, non plus. Euh, je... Infernoble, Bleu mer sourire. Ah, c'est pas mal, parce que je n'avais pas. Ah, du inflexipator ça me semble qu'il est content de Rajit. Euh, charge dans un monde ténébreux, la petite inflexipateur. Je crois que, franchement, le, le 2G5 est sorti tout à l'heure, le petit Raviel, là, euh, il a son petit euh, posant d'or. Mine de rien, je pense que j'ai fait une masterclass, on voit un premier booster, et, euh, je crois un peu comme ça, mais je, je m'avance peut-être à dire de la merde. J'ai pas été voir euh, les cotes, donc je n'en sais rien. Avion de chasse, Bellecat, Triple Bookie, Jenny Artisan Sorcière, IQ. Euh, Ibisela, Lutéa. Je suis désolé, je vais vite parce qu'il y en a 5 à ouvrir. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Archette, Lightcraft. Euh, Portrait démoniaque. Chercheur inflexipateur, ça c'est grave cool. Euh, si derrière la chercheuse serait cool. Et Wendy, marionnette de l'ombre. Ah, ça c'est pas dégueu en ultra. Euh, Rencontrer du fantôme et d'une feu, manuscrit Mayakachi. Et pour finir, la secret du coup, ça sera Malice, dame de la lamentation. Mouais, bon. Il y a du raid. Sermenterie brigade. Prue finesse, trappeur tactique. Confrontation dogmatica. Cloche Lien, euh, Mogis Chevalier Noble Infernoble et un Wit. Bon, première team, première impression. Bah ben, en vrai ça va. <rire> ça va. Il n'y a, a pas vraiment de cartes euh, que je recherchais à mort. Mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On va mettre de côté le petit, le, les ultras. Et on, on, comme ça, on va faire le compte après. Ça va être rigolo. Au niveau des ultras, voir, euh, des ultras des secrets, pardon. Hop, voilà, on va voir les doublons qu'on peut avoir en secret sur 5. Allez, seconde. Hop, c'est parti pour la deuxième team box. On les boîtes pour ranger les cartes, c'est très utile. Alors, on commence avec du coin ministrel, des profondeurs. Euh, Queen chevalier. Malédiction Kojikui. Bon, celui-là, je sais celui qu'on l'a déjà eu tout à l'heure. Diapason Cramoisi. Olivier chevalier noble à noble, Griffe de fer Gouki. Oh, arme noble à noble, Durandal, alors ça, c'est cool. Portrait démoniaque. Et oh Lionite, ok, en ultra... Dogmatica, Adin, l'illuminé, ok, en dogma, et pour finir la secrète, la secrète c'est Uria, j'ai Raviel et là j'ai Uria. <rire> Phoenix, du monde virtuel, fanfan. le reste après, voilà quoi. Ange D, je suis gâté, Capitaine Olivier, Chorinov, Inferno. Euh, monstre élevé en plein air, puppy Melfi, pony Melfi, jarre remboursable. Le petit Turia qui fait, qui, qui fait son effet, le petit Turia il fait vraiment son effet, ça fait plaisir hein. Tombeur de Daruma, Pluie Bozou, Attaque à Rafalien, Rafale Lien, Boucle Obsédé, Magicien Proxy F, Contrôleur de la Pesanteur, Oh la Tortue Catapulte, en Ultra Keras Tribrigade. Ok, du monde virtuel avec Lily et en secret, c'est un saut de l'air rose. Ok, pourquoi pas rose Après, bon, porte du monde virtuel, Quilong, Major Long, qui ça Voilà, résonance inflexipateur, E-Time. Euh, bah, tout ça, on les connaît. Découpé, jeu de loup, Melfi et ange gâté. On les connaît parce qu'on les a vus dans les boosters. Faut pas oublier que les teens, c'est euh, la réédition avec d'autres raretés, plus quelques nouveautés de ce qui est sorti cette année. Donc, bah, ça, ça casse pas en trois pattes. Euh, ah, si je peux, m puisse me permettre cette, euh, cette petite boutade, exécution euh, du contrat artisan des profondeurs, appareil d'apprenti jetable, fidrone des vents de la malice, ordre du diapason, salamandre grande, zébroïde X, appel à l'arsenal, ça j'en ai tellement, contrôleur de la pesanteur, alors le trias hérarchia, euh, hiérarchia, je sais pas trop comment on dit. Ensuite, un nouveau, un GG pour le monde virtuel. Finalement, du monde virtuel, je vais pouvoir faire le deck avec tout ce que j'ai eu là-dedans. Et pour finir, encore mi-5. Et c'est une rose. Mais attendez, on a eu deux fois la même secret dans une tin. Dégoûté. Là. <rire> pour le coup, dégoûté. Donc, du monde virtuel long-long. Mentalité, hein, du Red. dogmatic en cisme. Hein. des Chevaliers des Fantômes de Red Raptor. Vespaneto, ah, la la Ah Strena, la un petit peu de nouveau. Et du Infecti avec Lyonite. Ok, j'ai suis... mal au dos mettre ma chaise hop là voilà je suis en train de niquer le dos c'est pour ça poum, poum, poum, poum, poum, poum. allez on enchaîne avec la troisième Attends, je suis dégoûté quoi de deux, deux doublons deux doublons en secret sur une team ça se fait ça vraiment deux doublons en secret sur une team ça fout les boules quand le même ça fout vraiment les boules dans deux teams différentes, d'accord, mais pas dans la même. Allez, on continue. Diapason cramoisi, renaissance euh, du coup, AI pour le deckmister, croco-dragon, archétype vorace, triple gookie, ibicella lutea, ménestrel des profondeurs. Ok, à nouveau, donc la tortue catapulte, main du tonnerre en ultra, nous avons fantôme défunt et fraîcheur lunaire. Go. Et Ria, la charmeuse d'eau gentille, ça sent bon ça, je sais pas pourquoi ça sent bon, et ensuite nous avons, Im du monde virtuel, Nia Nia. <rire> virtual world, content, ni <rire> ça, ça sent bon, du virtual world, c'était du monde virtuel, donc euh, qu'on a déjà eu tout à l'heure, bizarre. J'ai remboursable, maison pour Melfi, déposé des possédés, j'ai gueulé, confrontation tribrigade, confrontation Dogmatica, je veux juste un Zeus, s'il vous plaît. il me faut un Zeus en fait pour mon me deck Melfi, Attends, j'avais déjà ouvrir notre team et je suis con, il me reste encore bon. je suis bête, là sur ce coup là je suis très bête, suis vraiment désolé, alors Coder Bavard à l'envers, Doyon Anistor. Alfonso Choyer, Noble, Infernoble, Faites du lien, destruction mutuelle à fourrer, génie artisan sorcière, arme noble haute claire, dritron, donc okay, du dritron, serviteur de nadir et, et, et, et. pioche ardente, c'est ok, super, et derrière nous avons déploiement fusion, alors ça par contre ça me fait grave plaisir parce qu'il m'en fallait trois et j'en en, en avais qu'un, et donc là ça me fait ma deuxième, si j'arrive à en choper trois, par contre ça je serais content, dragon irène rangement, euh, charge dans un monde ténébreux, bloc vitesse roid. la petite infectible pâte machin et momie melfi donc ah non il y en a deux -là. Démon, mort infirmité ok troisième booster de cette troisième tin box ça fait du 3-3 bon, autrement dit du tri euh, du tri euh, comment on peut dire ça du tritine. Euh, 36 on va le mettre en dessous parce que sinon je galère basilamina la marincesse du coup queen chevalier chat Croco Dragon Archetype Vorace, Gatkiri Anister, alors Roland, Chevalier Noble Infernoble, Analyseur Inflexipateur, ok, Lily pour du monde virtuel, ah, véritable lumière, alors l'extension pour un deck Blue Eyes, ça c'est grave cool en piège, ça je suis content, et tu bot, quoi, non mais sérieux. Une porte du monde virtuel, chuche. Euh, cristal inflexipateur à titre. Fureur de Kei Ryoshin. Évéler possédé, Razen Ryu. Ange déchu capricieux. Lampe, Draton. Et Dragite. inflexipateur pour le cristal. Putain, le Mekabot en secret. Blah <rire> Je suis pas. J'ai un deck Mekabot, mais je suis pas. J'aimais bien l'animer, Mekabot, je l'avoue. Mais là. Là, je suis un peu triste, <rire> il n'y a pas ce que je recherche quoi. Allez un Zeus, s'il vous plaît, bon sang de bois. <rire> je vais passer comme les vieux. Bon sang de bois. Hop Avant dernière team, du coup, la quatrième, c'est parti. Premier booster de la quatrième. Let's go Et on commence avec un rituel inister. Patronus artisan sorcière. Malédiction Kojikiri va beaucoup obséder, artisan des profondeurs, appareil d'apprenti jetable. Oh, Allomérus du trap -trix. ok, c'est vraiment joli le Trap-Trix. Aria des profondeurs, pareil, jolie carte. Eh, eh, eh, eh, eh. Ok, Chaos, marionnette de l'ombre, quad. What Ah, putain, oui, c'est pas J'avais fait deux, ok. Là, du coup, on passe aux ultras. L'archéosaur, ça c'est cool, ça c'est ça franchement c'est cool. Et déploiement en fusion, ok, on, on a le deuxième déploiement en fusion qui me fallait. Maintenant, stop le déploiement fusion, maintenant donnez-moi ce que j'ai pas. Chevalier du raid, euh, rhino-sabre est déchaîné, monstre élevé en plein air, le petit puppy Melfi, True Finesse le trappeur tactique, Pony Melfi, et j'ai remboursable. En ouais, là, pour l'instant, ça va. Ce, ce, ce petit booster de tinbox, là, moi, il me, fait, il me fait plaisir. Là, là, il, il fait, franchement, il fait du bien. Pas se cacher. Ordre du diapason. Samangrande, Zebroïd X, Soldat Gaïa, Impacable, impeccable, Fusion d'amour, Mister, Transigal, Dragon de lumière, Mister, Avancée lourde, Apaisement inflexible, Oh Oh Alors, Titaniclade, le dragon Descendre, je ne le connais pas du tout. À base, le déchet, plus seulement 5 millions de 2500 d'attaque. Ok, je découvre ce monstre, première fois que je le vois. Euh, Kiras, Tribrigade. On ouais, passe maintenant du coup ah, Putain mais c'est pas vrai du méca-bot. Ah, dragon du monde virtuel, long, langue. chevalier noble. Ok, euh, machin de profondeur, résonance inflexipateur. Bon, je suis dégoûté là. Ah découpé. Je lis même plus les cartes sur la fin. Là, ça me dégoûte. Putain, mais du mécabot qui.. Pourquoi ils ont fait ça avec un méca -bot, Ah. Je dis ça, mais ça se en fait je vais le mettre dans mon deck.. Euh... Si vous ne contrôlez aucune carte face recto, vous pouvez invoquer normalement cette carte sacrifice son attaque devient 1800. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En plus, c'est un monstre à 9 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Donc, je ne peux même pas le mettre dans mon deck train. Donc, ouais, en plus, j'ai rien à foutre. <rire> Exécution du contrat Queen Chevalier, Gaël Chevalier Magique, Requinci Circulaire, Croco, dragon, Archetype Vorace, Sentinelle des Profondeurs, Contrôle de la Pesanteur, Arme Noble Durandal. Alors, le Roi des Bêtes, Barbaros. Ok. Désignateur de la suppression. Voilà. <rire> ouais <rire> Ouais Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est fait. Déclare un nom de carte, vanissez une carte déclarée depuis votre main deck. Et si vous le faites, annulez ses effets ainsi que les effets activés du terrain des cartes du main nom d'origine jusqu'à la fin du tour. Ça y est Elle est là Je l'ai Allez est... Ouh <rire> Et on secret du coup derrière Abcalone Cité du monde virtuel Ok putain là je suis fou. Je suis dans tous mes états Fenimelfi. Melfi Ange des Gâté Cande d'olifant Ange Déchu inégal. Clochelien. Cloche lien euh, Olivier Fernobel Ça se voit sur mon visage Là je souris mais bêtement Mais bêtement On arrive à la dernière team box J'ai pas eu de Zeus De base j'ai pris les team box pour Zeus Je n'ai pas de Zeus j ai... J ai... Par contre bon J'ai eu le désignateur de la suppression Mais j'ai pas eu de Zeus quoi Allez, si je chope un deuxième désignateur de la suppression, je crois pas, mais c'est ton j'aime. Hop là Allez, on continue, du coup. Soldaga avec la dernière team Soldaga le chevalier implacable. Salamandre, Zebroid X. Inister Dragon de Lumière. Prima, Donna, des profondeurs. Gaia, le chevalier magique. Ombre à Innister. Alors, Qubi du monde virtuel. chaîne chaîne. Oh concroblade sombre lumineux. Monstre normal en... C'est bizarre d'avoir fait un monstre normal en super. On dirait qu'il écrit Speed Duel en bas. Ok, Picari, Inister. Dogmatica Maximus. Dogmatica. Hey, chien. Ok, why not? Why not? not. Coquille du monde virtuel. Corne d'oliphant, Monstre élevé en plein air. Soulèvement de l'ange déchu. Mentalité inébranlable du raid. Bon, voilà. Rhinocéros machin. Et Melfi, Voilà. En vrai, sympa, mais euh, ça vaut pas ce qu'on a eu dans la team d'avant. La team d'avant, euh, je suis voilà. content. Sentinelle des profondeurs. Euh, tombeau du Daruma. Pégase devant Inister. Édition du dragon, le dragon maudit, dit, diapason, cramoisi, transkigal. Alors, le point d'avertissement, importation, Xyz, chaos, marionette de l'ombre quad. Ah, un deuxième archéosaure, ça c'est cool, et... Oh, c'est du tribrigade. Bon, why not, ok, c'est tri tribrigade. Égal, chevalier implacable d'origine, ok. Joyeux Melfi, ça c'est cool, parce que je ne l'avais pas. Griffe des chevaliers, fantômes de Red Raptor, puppy Melfi, Reptofin. Lapin Melfi, et pour remboursable. Ok, dernier booster de la Teen Box, les amis. C'est la fin des haricots. C'est la fin. Est-ce que Zeus sera là parmi nous On ne sont pas Crocodragon, Patronus Artisane Sorcière, Ibisella, Lutea, l'Obsédé. <rire> comme ça, c'est bizarre. Coder Bavard à l'envers, appareil d'apprenti jetable. Le chariot Samouraï lourd, Le Linkuribo, ça je suis content, Nickel. Alors, à nouveau, donc le Titanic Lad, que je n'avais pas. Le 15, Tri Brigade. Allez, allez. Allez, Unixis Unixis unix 6 Putain, c'est un... un monstre et c'est Win, la canalisatrice de vent. Bon, bah c'est mieux que rien, mais je pas je suis dégoûté. Du coup, pilote Union, pardon, maison pour Melfi. éveil des possédés, Razenryu, confrontation Tri Brigade, confrontation Dogmatica, il est une confrontation partout, découpé, et bloc rouille, vitesse rouille. Bon... <rire> Petit débrief juste vite fait, euh, et en vous montrant un petit peu, euh, du coup, euh, toutes les euh, secrets, plus le crossover. Euh, sur la fin, alors on a une win, euh, tribrigade floraison dead, dogmatica de ancient, désignateur de suppression, du coup, bah je l'ai mis normalement, normalement marionnette de calonne pardon, du méca -bot, déploiement fusion, qu'on a eu du coup en photo avec le méca-bot qu'elle a avec le déploiement fusion. On a vraiment de la merde là-dessus par contre. Il met du monde virtuel, Asolair, de l'air, pareil qu'on a eu en double aussi. Et le petit Turia, euh, Malise de l'Alimentation, monde virtuel Lulu et le Raviel. Voilà. Bilan, j'ai pas eu Zeus. Mais je suis quand même content de mon ouverture. Je, ce serait vraiment être un connard de dire que je suis pas content de mon ouverture. Merci d'avoir regardé cette ouverture, on se retrouve à très prochainement pour une autre ouverture, peut-être, peut-être, peut-être qu'il peut qu y en a il d'autres inbox qui se cachent quelque part dans le décor que vous n'avez pas vu et qu'on va ouvrir prochainement, je ne sais pas, on va voir, on va voir, j'en je, je, je achèterai aussi sûrement, donc voilà. Maintenant, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher le pouce bleu et de les dire en commentaire si j'ai eu de la chance ou si j'étais un connard. Mais... Allez, merci à tous et à bientôt, bye